Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 60 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Medal of Honor Warfighter Donc euh, bah le, le jeu récent de, qui est sorti là en 2012 hein. Et euh, donc c'est parti, un hein, jeu FPS de Frostbite. Allez, donc c'est parti on va y jouer, c'est sympa, on va commencer le mode, euh, le mode de l'histoire On va pas s'embêter Donc voilà, appuyons sur entrée, donc on est en solo On va commencer une nouvelle campagne oui, on va écraser celle que j'avais commencé parce que j'ai ai joué un petit peu avant. Je vous avouerai qu'aussi au niveau graphisme, c'est violent, j'ai dû baisser un peu la qualité. On, on va on va même voir pendant le jeu si je dois pas la baisser encore. Euh, parce que c'est euh, c'est un jeu qui est très beau graphiquement et qui demande beaucoup de ressources. Comme la plupart des jeux récents maintenant. Malgré que malgré j'ai une bonne configuration, ça ne suffit pas trop. Alors voilà, le chargement, normalement il devrait pas être trop trop long. Et euh, il va y avoir une cinématique que je vous laisse. nous revoici avec la main, donc voilà, c'est nous qui venons de tirer, c'était un, un petit jeu sympa là, en gros juste après cinématique fallait tirer sur l'autre, euh, donc c'est parti, on suit, on suit notre, notre collègue, il faut qu'on aille euh, pour la première mission poser une bombe sur un chargement de... un chargement sur un camion, <rire> on va pas donner plus de détails, d'ailleurs on en sait pas forcément bien plus, notre mission c'est d'aller faire exploser ce, ce petit camion, donc on y va, là est... on passe un peu inaperçu J'y crois pas tellement mais Voilà on pose la charge On active, elle est armée Hop là maintenant on va se cacher Hop là il faut se... Faut pas qu'il nous voie, mais bon C'est vrai que C'est pas tellement réaliste à ce niveau là parce qu'il aurait pu nous voir hein. Franchement on était... on était à côté Donc maintenant je peux tuer le garde Je tue le garde Voilà je vais me mettre ici et on va attendre que le camion soit assez loin Et on va, on va, on va faire boom quoi tout simplement Et voilà c'est parti Donc voilà il y a eu une explosion qui n'était pas la nôtre <rire> alors nous, ça a explosé tout, tout petit puis d'un seul coup, il y a eu un gros boom. Donc voilà, là, là la mission, bah, on, on va essayer de se barrer. On va, on va retourner enfin au, au point où c'est qu'on... On doit se rassembler, au point d'extraction, voilà. Donc voilà, alors déjà, ça, ça commence à m'énerver. On va, on va modifier ce graphisme. Parce que là, on a des lags assez violents. Donc on va se, on va se passer un graphisme bas, malheureusement. Voilà, on voit, on voit pas tellement la différence. Enfin, si ça se voit, mais, mais ça empêche pas, ça enlève pas trop de la beauté, et ça empêche pas de jouer. Voilà, hop, là-bas, il est mort. Donc il faut passer par le container parce que là, il y a tout qui se pète la tronche. C'est assez énorme, j'ai envie de dire. Voilà, donc voodoo, point d'extraction, donc ça c'est nos noms Allez, vas-y, je pense pas que ce soit nos noms étant donné qu'on on les a un peu partout, même dans l'autre Medal of Honor on s'appelait déjà beaucoup. Allez, on va au point d'extraction qui est là derrière, France, sur l'eau là-bas. Voilà, un ennemi, et lui aussi. Alors on a un hélicoptère qui nous tire dessus, Il va falloir descendre l'hélicoptère. Voilà, on ramasse le small et on va essayer de tirer sur l'hélicoptère avant qu'il nous tue. Même s'il tire euh, un peu mal on va dire que fa... On doit être en difficulté très facile parce que il a pas l'air très doué Ah je l'ai raté encore une fois En parlant de pas doué euh, J'en suis pas très fort non plus Et voilà Il, il est déglingué Alors, Il va s'écraser normalement Voilà Allez connais la chanson. Tu fais plein de promesses. Bella a plein d'espoir. On fait des plans et tu réponds plus au téléphone qu'à l'écart et tu disparais. C'est pas ça. Lena Merde. Pourquoi t'as raccroché Je conduis. Il Y a eu un tunnel. Téléphone au volant Elle est avec toi Je conduis pas. Qui, alors Mon père. Question suivante Je suis désolé. Désolé, désolé. Comme toujours. Je ne veux pas me battre. Tu fais que ça. Mother, ici Dusty. Il est arrivé quoi à votre petit PO, juste Aucune idée. De la démolition standard. Ensuite, après, des conteneurs pleuvent et on doit riposter contre un hélicoptère. On est sûr que c'était pas la police portuaire. Exact. Des signaux Siggins s'allument de manille à l'Afrique de l'Est. Vous avez énervé quelqu'un avec votre feu d'artifice. Une idée La liste serait assez longue. Que dirais-tu de faire une faveur à l'Ogéan en restant au port, histoire de réduire la liste C'est hors du domaine de la Navy de se dire. Il faudrait que ce soit approuvé en haut lieu. Ça l'est déjà. <rire> Évidemment scandisent tes contacts locaux. On avait un gars, nom de code Argyrus, infiltré dans la péninsule arabique. Vous aviez un gars Ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles, d'où nos craintes. Il pourrait être mort, avoir tourné sa veste, être n'importe où. Et donc, c'est parti. Donc, là, voilà, il nous laisse un peu le. le le champ il faut tourner en fait voilà la première chose qu'il faut faire c'est tourner sur soi même après voilà donc marcher c'est pour une sorte de petit didacticiel pour savoir utiliser voilà donc on s'accroupit là on se couche hop là on saute par dessus la barrière donc on tire sur la cible qui nous donne ensuite on recharge il nous demande d'utiliser de, de, le zoom pour, pour tirer sur l'autre on tire Là il y a la grenade, on appuie sur G Hop On attend deux minutes hein, voilà, allez Voilà Ensuite, va vers ton frère et elle te donnera des munitions Donc on demande des munitions Voilà, tu as réussi ce test Passe la prochaine porte pour le test suivant Allez, éloigne toi, toi, toi. casse toi, voilà Allez, là il faut se cacher derrière. Alors, on se cache derrière, il va y avoir des cibles, il faut leur tirer dessus. Donc, il y en a un qui contrôle la mitraillette devant et qui nous tire dessus comme un, comme un taré. Mais bon, donc nous voilà, on prend le viseur, on se met juste en, en position tranquille et euh, sans se faire tuer, on les tue. Voilà, encore un test dans la pièce d'à côté. Alors, ça va être chronométré, donc il va falloir aller vite. Ça va être du, du contre la montre. Voilà, le chrono est démarré, c'est parti. Allez, on va essayer de ne pas trop traîner. Même si je vois mal comment on peut faire un temps bon, vous allez vous apercevoir que c'est impossible à faire un temps, un temps magnifique sur ce. Faudrait vraiment aller beaucoup plus vite. Donc là voilà on continue, ça, ça, ça, ça dure pas très longtemps, ça dure quelques minutes, même pas une minute ou deux Hop là, uh, ici... Ah je peux pas passer là ah, J'aurais dû passer par l'autre côté, je me suis fait avoir Parce qu'il y a un ennemi là-bas à gauche et je peux pas le choper Hop, voilà Lui, il est aussi Là celui qui apparaît on lui met un coup de cut Hop lui il est crevé, lui aussi ah putain j'ai foiré Ah je l'ai perdu je perds un temps fou là dessus Voilà Donc voilà tac, tac, tac, tac. Donc là il faut enfoncer la porte Et j'appuie sur le bouton ça fait rien Vas-y Ah enfoncer Putain je le vois Pourquoi il s'efface Ah ça c'est un bug il s'efface le Vous appuyez sur le haut, ça fait rien du tout Voilà enfoncer avec le pied Hop là Vous êtes une petite grenade Pour éblouir Et on tire Et voilà alors mon chrono est moyen. Ouais. Mais bon, on s'en fout un peu, on continue. On continue l'histoire, c'est parti. C'est pas bon. T'as utilisé quel type de charge Creuse. Suffisant pour détruire le camion et faire croire à un accident. L'autre, c'était pas nous. Non, c'est vrai. L'explosion était différente et venait de l'intérieur du conteneur. Ça confirme la théorie d'une cargaison d'explosifs. Ouais. Ça viendrait d'où Ah, une société écran à Dubaï. Y Il a plein de trafic entre Dubaï, Karachi et les Philippines. Le téléphone que tu as pris nous aide. Écoute, faut que je te demande. Comment ça va Ça va aller. Dès que ça devient politique, il faut plus tirer et se mettre à danser. Et je sais pas danser. Ok. Donc, Voodoo est passé chef de ma cour. Il a pas dû aimer la façon de procéder, mais il est prêt. Il vaudrait mieux, ils vont plonger dans le grand bain. Hein Tu peux m'en dire plus pas pour le moment, mais on reste en contact. Hé, hey, Stump n'en réchappe pas Donne ça à mon ex-femme Elle n'aura rien d'autre. y ouais, aller Elle a déjà tout le reste Une minute Une, Une minute, minute. Stump, tu lâches les bateaux Chaque minute. Reçu Zacator. Dingo, voilà notre soutien aérien. Ok, on va laisser la force Grizzly s'occuper de ceux qui cherchent la merde. Reçu Dingo, on va se confiler et taper la cachette. C'est en plein milieu de la vie des pirates. Surveillez bien ces structures. Et nous revoilà en mission. Alors là, euh, bah. Ça, ça va être de sécuriser la place. De toute façon c'est marqué, euh, ils vous le disent. Hein. Tout ce que vous devez faire là, pour l'instant, c'est de la sécurisation, donc on va se cacher. Et on va essayer de tuer tous les ennemis qu'on va croiser Voilà Enfin qu'on va croiser qu'on va voir au loin <rire> Donc là c'est de la vraie mission, euh, mission d'élimination là-bas, je sais en Afghanistan <rire> Alors Par contre eux sont très forts, hein. faut, pas faut pas dépasser d'un poil parce que Parce qu'ils vous, vous déglinguent super bien quoi Il ah, y a, a quelqu'un mais je sais pas où il est. Donc en gros pour savoir où il est bah, vous, vous, à, vous vous mettez à découvert et, et vous regardez d'où viennent les balles. <rire> vous savez pas trop. Ouais, il vient d'où je vois pas d'où. Ah si là, il y en a un là, ah oh, là, il shot. <rire> Ça c'est fait. Il y en a un là-bas qui tire comme un taré. Allez ils font chier On dirait qu'il n'y a que moi qui tire dessus Ils sont où mes collègues Eh je vais tirer dessus là Alors au niveau des munitions je sais pas Ah oui donc il m'en reste 150 hein. 30 et 150 Ouais en gros il m'en reste il reste 180 Hop là Vous voyez, eux, ils vous voient bien aussi. Enfin, en même temps, je suis, pas trop, je suis pas trop caché non plus. Ouais. Il est passé où Ah, voilà. Il est mort. Est-ce qu'il y en a d'autres Il y en a encore. <rire> Quand il y en a plus, il y en a encore. Bon, voilà, alors, faut rester en position un petit moment. C'est vrai qu'il y a... Ça peut être un peu long, mais c'est une vraie mission, On hein, faut se dire. Hein. Voilà, on y va, ça veut dire que ça veut dire qu'on en a, a viré tous ceux qui étaient en bas là. Enfin, normalement. Donc ça tire encore pas mal là-haut, il doit y en avoir. Ouh là là Ouh là là C'est qui C'est qui qui me fait tirer. Je me suis pris deux balles, ça, faisait, ça, faisait pas, ça fait pas du bien. Ah, mais c'est lui là-bas. Oh là là, ça fait mal. Alors, je vais essayer de pas mourir sur cette mission quand même. Même si c'est pas forcément facile, je suis pas, normal, je suis pas un pro du FPS. Ah, mais il était là. Ils sont passés à côté quoi. Ils sont passés à côté, ils l'ont pas vu le mec. Et moi, je me fais canarder. Alors. Ah non c'est bon il y a, y a plus l'air d'avoir il plus l'air d'avoir personne ici Lui, il est crevé <rire> on vérifie mais il est mort l'autre là-haut aussi on rentre dedans allez par les escaliers allez allez on enfonce la porte avec le pied non tout simplement il y a plein de trucs qui sont qui sont verrouillés qu'on n'a pas encore allez alors là, un petit ralenti, il faut qu'on les tue vite avant de se faire, dé... faire dégaguer Voilà C'est bon Ça c'est fait Maintenir, bon ça on s'en fout, on va pas ramasser La merde Donc apparemment il y a des tireurs là-haut Je vois un point rouge Il y a des gens là-haut Oh il va falloir bien viser encore là Ils sont bien. Ils sont tout petits De loin. Non, non, ça c'est nul. J'avais déjà mon. J'avais déjà mon... mon zoom à fond. Ma petite jumelle de visée. Alors lui, il crevait. Et lui, il est mort. Et on va on va pas aller plus loin pour, pour cette vidéo. Donc voilà, on va tuer lui. Et ce sera tout pour Medal of Honor Warfighter.